tout le monde, les artisaniens, j'espère que vous avez bien suivi nous. Vous allez voir l'incroyable meilleur peut-être deck de la méta, en tout cas meilleur deck DK. Point d'interrogation, hein, je vous pose euh, également la question, la méta est encore fraîche. Cette liste-là, elle est top 50 légende. C'est la liste de Tyson L, mais il y a d'autres joueurs qui jouent également mono bleu, des gros joueurs, hein, supérieur David, qui est top 30, top 22 avec avec mono bleu. Euh, à l'heure actuelle, il y a trois decks DK, le mono rouge, le mono vert et le mono bleu, même si... Pour le moment, il euh, y a ces trois decks-là, mais j'ai vu quand même quelques versions qui commençaient à faire des tops en légende en, en mode bleu-vert ou alors bleu-rouge, etc. Mais pour le moment, les, les monocolores, on va dire... Depuis le début de l'extension, on la cote. Cette version-là, c'est une version plutôt agro, agro-tempo, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de bursts, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de rentrer un maximum de, de dégâts avec les créatures dans un premier temps, et on finit au burst. Bah, ce deck-là, il existait plus ou moins avant euh, le patch, sauf qu'il y avait Rénatal, et souvent, il manquait 4, 5, 6, 7 points. Bah Là, tu enlèves tout simplement 5 PV, donc on est beaucoup plus proche du létal. Si l'adversaire commence à 30 il n'est pas bien. Si l'adversaire commence à 35, bah il est aussi pas bien parce qu'il a que 5 PV de plus, mais il doit un peu polluer son deck avec 10 cartes de plus. Bref, cette version-là... Euh, alors, moi, je vous donne la réponse dans la, dans la vidéo. J'ai pas envie de vous dire euh, si, je, si pour moi, c'est le meilleur ou pas. J'en parle évidemment euh, dans la vidéo. Ayant testé justement les 3 decks... Et on va dire les trois, euh, euh, trois versions optimisées des trois decks pour le coup. Mais cette version-là, elle est hyper, hyper, hyper intéressante. Vraiment, ce deck-là, il fait plein de magie. Il peut agresser, il peut contrôler, il peut jouer un peu combo. Bref, je pense que vous allez vous régaler euh, dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo euh, va vous plaire. Je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un droïde ou un voleur. Hein. Les voleurs euh, XXL sont toujours euh, joués. Alors, je vais faire un mulligan qui peut paraître euh, un petit peu particulier. Mais vu que c'est un druide, vu que c'est un deck qui peut maintenant jouer soit 30 ou 35 PV, le but c'est vraiment pas de jouer contrôle, de pas jouer value parce que tout simplement on va se faire écraser. Si c'est une version combo, bah, finalement euh, il va stacker trop d'armure et ça va être compliqué. On pourra pas le tuer qu'au burst. Donc c'est pour ça que dans ce match-up là, je ne garde pas la dame, euh, mon objectif c'est vraiment de réaliser la courbe de mana la plus agressive possible. On sait que le druide, il a des problèmes pour gérer les premières créatures. Euh, en général les créatures qui arrivent tour 5-6 il peut les gérer facilement avec Ekaï de nixia. Mais voilà les premières, le but ça va être de grignoter et accessoirement. Si jamais, comme a priori c'est le cas, c'est une version druide aggro, et ben, euh, ben c'est encore mieux. La question c'est est-ce qu'on trade ou pas Honnêtement, on s'en moque, je crois, de ce petit Murdoch. Je crois qu'on s'en moque. Mais voilà, si c'est un druide aggro, pareil, la dame elle est un petit peu lente. Donc vraiment, l'objectif c'est de jouer comme un deck aggro, même si c'est pas un vrai aggro, parce que c'est une espèce de deck tempo burst qui peut aussi jouer dans le late game. Euh, c'est un deck un peu caméléon hein, Un peu comme, les le, comme euh, Et le mono vert hein, tout simplement Il peut agresser, il peut contrôler euh, Il peut tuer à distance, il peut tuer à la créa Ok Ça, ça me plaît bah, Ça moins mais c'est quand même gérable et Avec ça On va le faire. Hein. Ah. Ça c'est incroyable, ça c'est incroyable, ça c'est assez incroyable. Je pense que ça c'est mieux dans ce match-up. Même si en vrai ça ça rase un board. Mais en vrai ça ça fait la win. Ouais, ça ça fait quand même la win le fait de geler le board. Donc euh, en vrai avec une main comme ça je pourrais presque dire qu'on a gagné. Ok. Nice, il pioche pas avec ça. Attends, on doit aller le chercher. Je crois que je vais faire l'institutrice et en fonction. J'ai vraiment besoin de tuer Stocker. Euh... On va faire ça. Vous voyez, c'est très très énervé, mais en fait, à partir du moment où je détruis... En fait, c'est quoi, euh, Druid druidagro Druid c'est comme un espèce de combo. C'est-à-dire, c'est un deck qui fait des synergies de cartes. Vous... Des combinaisons de cartes entre le board et la main. Le premier des decks comme ça, finalement, c'est un peu le deck Murloc. Le deck Murloc, il a besoin d'avoir des Murlocs sur le board pour que les Murlocs de la main aient des effets. En général, avec le voyant Froid de lumière, etc. Donc, à partir du moment où même, on perd de la value, on perd... On perd euh, des choses un peu techniques, entre guillemets, euh, pour vraiment tuer vite son board. Bon, en fait, on gagne. Vous voyez, comme là, hein. juste un play, ça nous fait le win. Et lui, il l'a compris. Hein. C'est un bon joueur. Il sait qu'on qu'il ne peut plus revenir. Donc, ne vous dites pas, je vais grider avec ma fury. Il faut que j'attende, etc. La pièce, tour 6. Vous, vous pouvez gagner tout de suite. Donc, ça a plus de sens. Euh... Ok, intéressant cette main. J'aime bien cette main, franchement. Pour le moment, j'ai croisé deux types de mages les mages contrôle, burst, et les mages secrets. Mage secret très fort aussi, parce que ben, le retour aux 30 points de vie pour beaucoup de decks. Big Mage aussi, Big Mage, Bah voilà, c'est le troisième Big Mage aussi. Ouais, Big Mage. Big Mage, euh, je pense que c'est ok parce qu'on a du gel pour gérer les géants, euh, les dragons. Par contre, beaucoup de, il peut avoir un peu de points de vie. On oh, s'en moque, non Par en soi. Hein. On n'a pas tant de créa. On n'a rien qui utilise vraiment les cadavres, donc. Ok. Ouais on n'a rien qu'utilise le cadavre, je pense qu'on aura rarement des créatures pour le sépulcral. C'est moche hein, d'envoyer tout là dedans mais... C'est une carte qui est trop, trop horrible. Bon. Bah écoutez, euh, on n'arrive pas à l'agresser, c'est un peu problématique. Je ne suis pas sûr que le late game soit pour nous. Là, il est en train de gagner des millions d'armures, il a vraiment une sortie qui est extrêmement puissante. Bah, ça en soi... En fait, ça permet d'enlever une carte du deck et donc d'augmenter les draws sur Fury. Parce Fury va être vraiment important là dans le match parce qu'à un moment il y aura des dragons et c'est dur à gérer les dragons donc faudra les geler hein. et faudra arriver à tempo sur les dragons. Donc en fait, on va essayer, on va jouer aggro mais à partir du T8, vous voyez. C'est un peu bizarre mais. Enfin, T8, ouais. Ah. Or ou créa J'ai envie d'aller face moi. face. Dans ce cas là, faudrait faire ça. C'est juste qu'en termes de mana, c'est pas parfait. Non, je vais faire ça je pense, j'ai pas envie de trade vraiment... En fait cette armure j'ai envie de la grignoter Je gagnerai pas si je la grignote pas Ça c'est un trade que moi j'aurais fait Donc le fait que lui il le fasse Ça c'est intéressant vous voyez Au château on va sûrement faire la fureur Après si en face c'est bien Bien faible en life euh, Je peux faire le contre maîtresse Bah ce sera sûrement contre maîtresse Je juste pas overdraw mais c'est bon Si avec ça j'overdraw si ça ça meurt ah non, il y a corps. Écoutez, ça me paraît pas mal cette histoire. Hein. Ça me paraît pas mal. J'ai pas envie d'être trop bas bon en life. Parce que même si c'est un deck qui a pas beaucoup de dégâts, il euh, y a toujours la rune de l'archimage qui peut nous surprendre. Si je peux garder la fureur de la Wyrm pour les dragons, c'est un pro renfort. Et j'ai un peu repris le board. Ce qui est déjà ça. Hein. Bon, c'est un peu logique aussi. C'est un deck avec des gros gros sorts, mais. Bon. Ça c'est chiant, mais il prend une tartine là. Ouais, il prend une tartine, le gars. On va le geler, juste. On va commencer à rentrer un peu des trucs. Juste ça. Ouais, et ça. Hein. Écoutez, ça me va. Hein. Et il, est, euh, il est à 34. On va bientôt casser cette armure. C'est quand même un peu triste. Hein. En fait, ce match-là, il est parfait pour lui. C'est-à-dire que si on perd... Enfin si on gagne plutôt, c'est que c'est vraiment jamais jamais jamais ou grand jamais gagnable pour lui. Par contre si on perd, bah ça donne pas trop d'informations sur le match-up. Je pense que le match-up est vraiment pour nous. Mais... Mais on n'en est pas sûr parce qu'on perd, vous voyez. Après il est vraiment derrière dans le timing. Hein. Vous voyez là il fait Astalor alors que nous on est déjà sur celui-là. On va jouer d'ailleurs sensiblement. Faut voir. on a vraiment envie de récupérer un ça et armer des morts ce qu'on veut vraiment armer des morts Votre âme, ma de à souffrir. franchement euh, je sais pas je fais juste ça je crois ah non mais c'est 10 mana je suis con J'ai envie de mettre des dégâts dans le visage, mais je pense que c'est ça en vrai. Oh, en vrai je crois que c'est ça. Ah c'est bien ça. Écoutez ça me plaît, hein. Écoutez ça me plaît ce tour. Ça me plaît. Je crois que c'est ça. Parce qu'en fait euh, non il sert à rien à installer ici, on peut le mettre à 16, on a un gros board. Non c'est ça, De hein. toute façon je vais à installer au prochain tour. Il va faire rune mais en vrai, euh, ça détruit pas forcément tout. Ça bon, C'est un peu chiant. Par contre, ça s'active... Ah si, ça s'active. Bon, ça détruit pas tout le board. Hein. Ah, il est à 28, ça va être chiant. Face. Face. Ah, on a toujours le board. Hein. Ah, chiant. Ah, je pense qu'on va commencer à balancer les... Après, on a peut-être un play avec Astalor, peut-être peut le faire avant qu'il ait les grosses créas. Je pense qu'Astalor, c'est maintenant ou un peu jamais, non ah, Je pense qu'il faut y aller hein, dans le visage. c'est ça. Hein. Ouais. Faut qu'on set up en deux. Ouais, je pense qu'elle est pas mal cette gamme. Elle est intéressante. Hein. On sait qu'on est derrière. On sait qu'on est derrière depuis le début. Ça, c'est un peu naze. C'est bon. les dragons. Bon, en vrai, on a sûrement gagné. Et... Ouais. Enfin, je sais pas. Ça met 4. Ça, ça va. Non, hein. c'est OK. Parce que là, derrière, on a la 5-5. Ah non, il a la, il a la, la ruée. Oh. Ah, il va pas trade. Waouh. Je pense qu'il doit trade, moi. Je pense qu'il doit trade. Hein. Ah, mais là, il est bloqué. Je pense qu'il a fait une connerie. Une connerie. clair, hein Ah, je pense qu'il a fait une connerie. Hein. Parce que là, il est à 10. En main, j'ai 4. J'ai des trucs. Hein. Je peux passer. Ça va être chaud. En vrai, ça peut être chaud. Hein. En vrai, dans le deck, il y a une Fury. Faut la voir. Hein. Sachant qu'on a de la draw avec ça. Est-ce qu'on a des cartes qui nous font gagner Ça, ça met 4. En fait, si on pioche deux cartes de dégâts, on a gagné. Si on pioche la furie on a sûrement gagné. En vrai, il y a plein de belles combinaisons. Ouais, vous voyez l'objet de rune. Là, il est en mode, je suis à 10, je perdu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, la rune peut le carry, mais je pense qu'on va gagner. Enfin, là, statistiquement, on a gagné. faut juste pas que ça aille face, ça. Nice, ça. Bon, est-ce qu'on a gagné, là Je bon, hein. Non. Il nous faut une carte de dégâts. Là, c'est bon. Hein. Ok. Elle ouais, était tendue cette game. Bah, vous voyez, typiquement, c'est un match-up où, Alors, après, il est possible que l'adversaire ait fait des erreurs. Mais je pense que c'est un match-up qui est presque ingagnable pour lui. Parce que là, il est quand même monté très vite à 50 PV. Nous Et finalement, il a géré un peu notre agression. Et il perd quand même, quoi. Pour le coup. Il perd quand même, le gars. Chaman. Alors, chaman, euh, bah, voleur ou chaman Frappe de Jeep, ça pourrait se garder contre Shaman. Ouais, je pense pas. Ouais, je vire tout, je pense. Hein. En vrai, il y a plein de bonnes cartes. Faut pas se dire on a des bonnes cartes, on les garde. Je pense que Messagère est vraiment important. Même Astalor, dans l'absolu, peut-être contre Shaman. Et avoir une, une courbe de mana, je pense que c'est important. Bon, ça, ça donne pas d'infos. On va pas faire T1, ça, parce qu'on va pas faire T2 alors Simplement. Par contre si on avait eu deux messagers on aurait fait un messager une two messager. Ou death Shiller. on aurait fait tout un death et une messager. Encore une fois hein, le but c'est vraiment de... de grignoter avec les PV. On grignote avec les, points... enfin, on grignote avec les créatures, ses points de vie baissent, un peu comme un chasseur face, et ensuite on finit au burst. Voilà, ça c'est le plan de jeu de base. Des decks on va dire tempo burst. On a plus de burst que de créa, là où un Chasseur fly, il va avoir plus créa que de burst. Et c'est quand même important, on peut pas se permettre de rien faire T2 T3 quoi, sinon on a juste un deck contrôle après. Bon le fait qu'il fasse totem T2, ça veut dire que c'est plutôt une version contrôle ou une version Evolve, peut-être. Durin de gravure. Ouais. Bon oh, c'est pas une version totem je pense pas quand même Je sais pas si c'est très bien ça, mais il y avait rien qui était, qui était cool. La grotte. Ah c'était pas dingo, mais. Asphyxié. Pas oh, bah, mal asphyxié là. On va le faire à 1 écoutez on va mettre du board écoutez on va mettre du board je crois je crois qu'on va mettre du board comme ça, T5, on peut même faire hasta l'heure sans armure, on s'en fout. Mais je pense que l'idée, c'est de, de mettre un peu de créa, parce que j'ai peur que le late game soit pas forcément en notre faveur. Si jamais ça, il joue des brocades, avec qui peut gagner des points de vie, etc. C'est gourmand ça. L'info, et ça me va hein, pour le moment. On est un peu euh, en mode statu quo. Il fait des choses. Je fais des choses. La caverne est relou. On va développer la dame là. On pourrait partir dans un plan de jeu full dégâts, full gel, comme lui faisait à l'époque, à la grande époque. Overdraw si jamais il nous euh, duplique notre main. Enfin, si jamais il trade la 4-3. Je pense c'est pas bien grave. Oh. Ok, I know. Ah, chiant. relou maman, pas bah, chiant c'est extrêmement relou hein. mais trois à tout pas bah, suffisant ces créatures sont monstrueuse. Je vais le bloquer, hein. Je vois pas comment je peux gagner cette game, à moins vraiment d'arriver à un setup Talnos, un truc de Jésus. Ce qui est possible, en vrai. En vrai, si je peux un autre Fury, c'est possible. Ouais, la vague. Oh, le problème, c'est qu'il y a trop de tônes, là. Ah non. Avant, il y en avait pas, mais maintenant, il y en a. Attendez il y a ça, plus tard. Merde, ouais, c'est mort. Hein. Quelle horreur! Pff. Ton monteur, corps corrompu. Il fallait, il manquait que ça. Franchement, on était pas mal. Je pense qu'on avait gagné cette game. Ah, on avait pas tout le temps gagné, mais je pense que c'était souvent une game qu'on gagnait. Mais Ah, quelle cruauté! GG, bon. Ça arrive, ça arrive. C'est trop fort, trop gros, trop rapidement. Ouais, bien joué, bien joué. C'est rien à dire, hein. c'est propre. C'est agréable aussi de perdre contre des, des nouveaux decks. Enfin, même si c'est un deck qui existait avant, mais... dans la méta, c'est clairement nouveau. Ouais, dommage. Franchement, dommage. S'il n'y a pas ça, euh... je pense que j'ai gagné. Hein. Parce qu'en main, j'ai 10, plus les 15, plus 5 j'ai 15 il est à 23 il manque pas grand chose hein. en fait il suffit que je repioche un truc de, de gel bah, je pense que j'avais un petit 40% quoi 40-50% on va réaliser une courbe de mana agressive ok ça me va très bien c'est ce qu'on veut ouais c'est dommage c'est dommage il y avait moyen de faire un truc. Enfin il y a toujours moyen en vrai, hein. c'est Hearthstone, hein. on perd rarement parce qu'on peut rien faire. Je vais faire ça maintenant. Je peux pas prendre des dégâts, je pense que c'est une version secret, version agro secret. Donc à partir du moment où il met pas de dégâts au début, je suis bien. Oh wow, je prends ça. Peut-être pas, peut-être pas. C'est peut-être une version juste euh, bursty, euh, bursty control. Okay. Ouais. C'est cool. pas énerve. Hein. <rire> les corps c'est pas les innerve hein. ok. Bon ça a l'air d'être une version contrôle. Il a eu une belle sortie pour une version contrôle. Frappe, on peut frappe. On peut voir si tu te d'abord t'as. Oh c'est gourmand bon, ça. Ça. il va pas avoir beaucoup de board ça ça rend forcément des dégâts et j'ai pas envie que la game dure trop et bien c'est pas mal ce play. Hein. on a un petit board il a 24 prochain tour on fait institutrice derrière on fait manipulatrice et derrière on fait ça on a une curve t5 t6 t7 franchement c'est chouette hein. soleil on s'en moque un peu ah, c'est une bonne carte ça dans cette situation du moins c'est une bonne carte C une pincée de sel, plutôt. Il a pris ça, je pense. Il est tellement mal qu'il va prendre un, un truc qui le, qui le fait tenir un peu. C'est cool hein, la value de ce deck. Hein. Je pense. Hein. Bah écoutez, c'est bien cette histoire. On est pas mal du tout. On aurait presque pu balancer le corps pour faire Talnos. Mais de toute façon, le board, il va forcément le détruire ici et on aura une très très belle manipulatrice qui va rentrer 10 dégâts dans le visage. Ça va être très très beau. La carte n'est pas jouée de base, mais je pense qu'elle est intéressante. Enfin, là, en tout cas, on... quand on la tutore... Ah non, Isel. Je pense que c'est pas mal de, de le mettre à 7 De toute façon ce corps de l'hiver il sert à rien dans l'absolu J'aurais même pu Encore une fois comme je disais J'aurais dû même le mettre avant avec Talnos Pour Talnos C'est pas innervation hein. C'est pas gagner de mana C'est détaper de mana pour faire un truc Ça ça va Ça ça va Pas mal. davantage solid, hein, Solide solide ce paquet. Solide, hein. solide. Solid, hein. Je pense que c'est les, les mo, le mono vert et le mono bleu, c'est vraiment des decks qu'on va voir beaucoup là en début de en début de nouvelle méta parce que popularisé par tice le mono bleu, le mono vert popularisé par Hunter Ace, et puis c'est decks qui sont forts quoi. C'est pas juste des decks joués par des gros streamers ou des gros joueurs. C'est vraiment des decks, tu sens la puissance et en plus c'est nou la nouvelle classe quand même. Donc euh, c'est vraiment très agréable. Honnêtement, c'est du Hearthstone très très agréable. J'espère que ça va continuer comme ça parce que en même temps, on passe de la pire méta à peut-être, euh, en tout cas, ce qui a l'air d'être une des meilleures. Même si est... on est qu'au début encore. Illidan, Il c'est plutôt au contrôle. Ouais, bah, si tu te fais, je vais quand même la garder avec la pièce. pas mal ça ouais bon standard ça rien oh, ça fait un petit peu lourd tout ça bon le matchup est plutôt bon j'imagine Est-ce qu'on peut le geler d'ailleurs faudra peut-être garder les gels assez ah, chiant peu chiant j'entends on va piécer un truc peut-être c'est ce qui rentre le plus de dégâts quoique non ça c'est 4 ça c'est 3 L institutrice ou dame dame c'est 4 3 et si ça meurt c'est chiant bon, on s'en fout que ça meurt maintenant autant faire euh, institutrice là c'est la première stack Écoutez, pour 1 mana on met 4 et on fait gagner 2 mana. C'est incroyable ça. Enfin pour un sort du moins. Et ça veut dire que T6 on peut faire Führer. Et il est bloqué à 4. C'est cool ça. Il est bloqué à 4. Nice. Super. Oh, il va pas trade Waouh. Intéressant. Pas Boum Prochain tour on a les sculpteurs qui est vraiment intéressant ce petit loulou là en, en one drop. J'aime bien l'idée. Caveau, relique. Oh, on s'en fout, c'est pas très gros encore. Par contre, il a fait une grosse erreur en tradant pas ça. Parce qu'en en fait, en le tradant pas, il a pris 4 autour d'avant, il va reprendre 4. En fait, il prend 4 de plus. à moins qu'il qu considère qu'il va me tuer avant, mais je pense pas. Je pense que je vais le buter avant. Hein. Ah, le pas la lame des Comment Mais mec, euh, il faut te défendre à un moment là. À ah, prochain tour, on va commencer à faire les fureurs du Wyrm. Hein. En fait, on perd pas de dégâts, ce qui est intéressant. Après, il a 6 mana donc il peut faire la fiel. Les chevaliers du fiel là. Ok, bon, ça me moque. Hein. Ouais, on me moque un peu. Il a que deux cartes en main le jeune homme. Hein. Bon, après, ils ont eu le buter ça, je crois avec ça. Quoi que non. Ah, il y a ça. sûrement ça, en vrai. Qu'il faut le geler maintenant. Je pense pas. Ah, quoi que si la Jace a été chopée. Ouais, la probabilité est très mince. Par contre, s'il fait Jace maintenant, il a sûrement gagné. Et je pense que la probabilité est mince. Par contre, au prochain tour, on va, com on va commencer à, à... Parce que là, en vrai, euh, elle est intéressante, la Jace. Hein. Il sait qu'on peut pas gagner trop de points de vie. On peut pas le geler après d'une autre main. Avec ça. Le gel. Quoique, on est à 14. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il est si gros que ça Un leash, un, -un leash. Pense pas, hein. en même temps, on se mais si si si si si. Je dis si parce que si si si c'est le play hein. Parce qu'au prochain temps, on a un autre gel de toute façon. Là, il suffit d'arriver à percuter une fois, on a gagné. Ok, on a gagné assez vite, c'est un deck qui met beaucoup de dégâts. Barrage. à rien de rentrer un hein, pouvoir euh, une ghoul. Bon. Je pense qu'on peut encore perdre cette game malgré le bon setup. Il y a des combinaisons qui peuvent nous faire perdre. Je pense qu'elles sont très. Ouais non, en vrai il n'y a pas de combinaison, il est pas sur Kurtrus. Non, je pense c'est gagné. Parce que quand bien même il ferait la Jace, il rejouerait qu'un Can seul unleash et ça donnerait pas beaucoup de points de vie. Ah si ça donnerait Ouais si quand même, ça donnerait. Euh... Ah non, ça donnerait 1-1-1. Ah non ça le ferait passer à 5 Non, on va... ouais, non je pense que c'est fini ouais. Au pire c'est clair. on peut les trade si jamais il arrive à je sais pas comment il pourrait faire mais Ouais, c'est com complexe Je pense qu'il y a des setups si avec Fiel Genre juste il joue euh... Guild Fiel Je pense qu'il peut gagner dans ce spot et il a déjà fait un fiel, il a pas. Okay. Ouais, voyez, ouais, il est à 4. Hein. Ouais. C'est vraiment juste pour gagner euh, 2 lives, quoi. C'est vraiment juste pour de life. D'ailleurs techniquement, il est possible que le play UCT de autour d'après. FuCT. Pas UCT. <rire> UCT. <rire> vraiment, c'est des mots qui sont dégueulasses. Euh, le la goule autour d'avant pour vraiment setup parce que là s'il fait leash avant il gagne un pv de trop après j'ai quand même toujours j'ai des setups de win mais bon, bon on va garder brisos si jamais c'est un mono vert non je vais garder vizir en fait je vais prendre le pari que c'est un mono vert et euh, si jamais c'est un mono bleu, bah j'ai quand même Brizos. Euh... En fait, il faut juste que ce soit pas un deck rouge. Ah c'est un rouge. Si c'est un rouge, il aura pas beaucoup de créa et de surcroît, elles sont pas forcément morts vivants. Mono bleu joue mort-vivant avec euh, le Harbringer. Bon après on a une belle sortie. Je pense c'est mono rouge. Ah non, waouh. Wow. Écoutez. Ah non, je suis con ça c'est allié. Je me disais bien, c'est bizarre. Ok. Bon. L'arme elle est intéressante dans ce spot. Hein, parce qu'on prend un petit peu l'initiative. C'est très léger mais. Je pense qu'on va situer ici. plutôt la value hein. on grignote on grignote on grignote c'est important attends mais il attendait il a démarré à 35 lives lui. Okay. bon ça veut dire qu'on a plus de bonnes cartes dans notre deck que lui nous on a les 30 meilleures cartes et on en a 40 il a des cartes moins fortes rafale ah, il me gèle le visage ouais un autre Il n'est pas évident ce spot. Je crois qu'on va prendre le play le plus agressif possible. Parce que il euh, y a pas beaucoup de.. Il a pas de gain de points de vie dans son deck. 7 corps. Ah je pense que c'est Rafale quand même. Je pense que c'est Rafale hein. En fait l'avantage d'avoir du board c'est que ça peut le bloquer ses lignes de play. Ça peut bloquer ses lignes de play développantes. En fait il est obligé de se défendre, ça lui prend du mana et il crée un peu moins de board. Théoriquement en tout cas. Oh là il arrive à tout faire mais. Wow. Oh. Ok ok. Une version très. Oh chat. top cake, bon, Avant, on était quand même bien, on a 22, il a pas beaucoup de cartes en main, mais là c'est un top cake parce que je reprends le board avec une 5 6. Je pense que ce play là il fait gagner. Ce play life il fait gagner et puis ça a l'air d'être un deck avec quand même pas mal de créa, s'il joue les petites rogues. Vous voyez ça c'est incroyable mais en vrai il y a plein de games où bah institutrice est mieux ou d'autres cartes sont mieux hein. c'est ça qui est fou. Mais il y a des matchs où vraiment ça va être la win condition C'est pas genre ça c'est trop fort faut tout le temps le garder en main quoi Ouais vous voyez il est obligé de balancer du burst là dedans ouais, Il balance tout là On a l'étale au prochain tour, on a 7, rafale, rafale, pouvoir. Ça ne change rien, à part s'il pioche le petit gel, mais ça change rien aussi. Ah, il l'a, hein. il y a moyen, il y a moyen <rire> Il s'accroche, le bougre. À pile poil. Hein. Précision chirurgicale dans cette game. Franchement, euh, on peut passer légende. De hein. game. De game, ça se fait. De game, ça se fait. Ah, je suis content là. Ils ont fait vraiment un beau patch. Parce que là, c'est la période où je vais commencer à travailler d Hardcore Hearthstone. Pour... Euh... Le, les qualifications Master Tour. Donc il faut aussi que la méta soit agréable. Et là, je la trouve vraiment cool, cette méta. Ça, c'est un deck qui me, qui me plaît, en tout cas. Ça, c'est un deck qui me plaît. J'ai bien aimé le mono vert aussi. Bon, le Druid, j'aime bien, mais c'est un peu trop polarisé. Le Druid, c'était peut-être le deck qui profitait le plus de Rénatal. Même si, en vrai, il a gagné pas mal de nouvelles cartes avec l'armure, mais quand même. Ok, 35 PV encore. PB. Une main très lente, très moyenne. On va ouais, Talnos T2, je pense. Ouais, ça doit être un monorail vu qu'il a fait ça. Lui est un mort-vivant d'ailleurs. Hein. Bah, en même temps, c'est normal, c'est un match de sang. Et même l'image, hein. mage de sang Talnos quoi. Un mort-vivant, c'est rigolo. On met les céréales, on s'en moque, peut-être asphyxié. Un enfin, mono il n'y aura pas beaucoup de grosses créa. Si euh... il y aura le, le croc-gnome. Bon pour l'instant on n'a pas l'info hein, que ce soit mono mais il y a croc gnome, on peut asphyxier dessus. Enfin, ou d'autres créas mais je pense que c'est pas mal. Empirique. Très bien. Voilà, là il nous faut des créas, hein, ça va pas du tout là. Faut qu'on puisse mettre du board. Ah zut. On va commencer à vider un peu la main, on va le geler. Ça, ça. Prochain tour on fera pièce et euh, contre-maîtresse. j'aime pas du tout cette situation là. On le laisse trop dans sa zone de confort, ça va pas être bon. Ça va pas être bon, là il fallait les... Ouais, cool, ouais, c'est vraiment un deck qui fait rien, c'est dingue Vizir peut-être, ouais. grand Vizir. Je pense qu'il a pas beaucoup de créa, donc je vais profiter d'avoir une créa en face pour faire ça. Essayer d'avoir un truc un peu lourd. Bah, théoriquement, c'est lourd, mais j'en ai déjà deux. Peut-être ça. C'est un 3-6, mais ça meurt. Bah, ça reste Théoriquement, ça reste vraiment mé méga strong, ça. Théoriquement, c'est incroyable comme carte. Asphyxié, ouais. la même, hein. Bon, on a ce fixé qui est bien là. Ouais. C'est pas mal cette histoire. On va dupliquer. Euh, on va avoir plein de fureurs. Après, je sais pas si ça fait gagner autant, fureur de Wyrm. On va voir, hein. De toute façon. Euh... En fait, contre un guerrier contrôle, je pense que ça ferait ma gagner, mais contre un deck comme ça, ouais, quoique, si, peut-être. -ce ce euh... Oh merde. Ah, il joue vraiment ça, lui. Ah ouais, c'est vraiment la version la plus énervée de. C'est un guerrier contrôle, quoi. Très bien, très bien. Ouais, c'est vraiment un, un, un, la, la version la plus contrôle du deck, quoi. Très intéressant. Ça va être compliqué, hein. Je pense que c'est un match qu'on a perdu. Waouh. Ah, il a pas le, les trois cadavres, waouh. C'est trompé, il aurait dû faire Goul avant là. Ah, la petite erreur. Oh, petite erreur, là, mon grand. Oh, mon petit. Bon, après, il a Astalwego. Par contre, il gèle pas mes cartes. Ah, il y a la 4-3 qui va les failles. Ça, c'est cool. Oh, ça me va, hein, franchement. Il y a un espoir, là, en vrai. Ça dépend de son tour. Bon, s'il fait Astalor, alors, c'est... Oh, non, il va pas Astalor maintenant. Faudrait il faudrait qu'il fasse... OK, Yes. Pas On va finir par l'avoir, je crois pas Je crois qu'il a gagné trop de points de vie Mais en vrai c'est beau hein <rire> En vrai ça a vraiment le mérite de... Mais là il a gagné sur son silence hein. Ah ça détruit pas tout en vrai, il y a 10 on board. Logiquement ça, ça laisse une créature euh, sur le board. Ah super, ah non pas super. Oh, il est bloqué. Putain il est bloqué ouais. Attends mais il y a un espoir là. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le, de le set up On va mettre la goule hein. On prend tout ce qui est à prendre hein. Ah mais je joue tout, hein. là je joue euh, comme si je pouvais gagner. <rire> en vrai, franchement. Ah oui, il a obligé de raser son board. Hein. Ah super, c'est top, il a rasé son board et avait... j'avais pas de board, il en avait un. Ça me laisse du temps en vrai, hein. ça me laisse du temps pour continuer, il faut juste pas qu'à là-dessus il découvre un... des... des points de vie. Ah non, hey, tu respectes pas ce qui, ce qui se passe là Il aurait peut-être dû attendre en vrai. Bon, c'est pas grave. On pourrait top decker une arme. Il nous en reste une dans le deck. Donc je pense qu'on va face avec cette arme. Vous voyez le fait de mettre de la pression à l'adversaire, le fait d'agresser, de, de à un moment de faire descendre ses points de vie. en bon, vrai il tue pas tout. On a perdu mais. <rire> les joue vraiment. Ouais, dommage. Dommage parce qu'il y avait de l'idée. Bon, elle a vraiment tout pris là. Je pense qu'on sera d'accord sur ce postulat. Ouais, GG. On a tout pris. Pour une main virtuelle, évidemment. Euh, présidentielle. Ah, dommage, dommage. C'est pas loin. Hein J'étais pas loin, mais je pense que ça fait partie des matchs qui peuvent être un peu compliqués. Voilà, les trucs. En plus, le silence le fait gagner. Hein, parce que sinon, je continue à... <rire> ça ne serait jamais arrêté. Bon, elle était vraiment cool, cette game. Et le deck est vraiment très fort. Est-ce que c'est le meilleur des cas À l'heure actuelle, il y en a trois. Mono vert, mono bleu, mono rouge, ça va dépendre de la méta. Pour le moment, ayant testé les trois, j'ai l'impression que le mono bleu, c'est peut-être le meilleur. Mais en même temps, pour le moment, moi, pour moi, le mono rouge, c'est le moins fort des trois. Et euh, mono vert, c'est extrêmement puissant. Mais je pense que le mono bleu gagne le mono vert. Et je pense que les deux sont pas mal contre le mono rouge, même si le mono rouge peut nous battre. Mais peut-être un peu plus fragile contre les autres. A voir. Parce que va... En fait, le mono rouge, il n'est pas... En fait, il est trop lent, et donc contre les decks qui sont plus contrôles que lui, comme Prêtre par exemple, juste il a 0%. Quoi. En fait, je pense qu'il y a des match ups où il a un peu 0%, ce qui rend le deck polarisé. Mais en soi, si vous jouez contre des, de si tu joues mono-rouge et que tu joues contre des decks un petit peu burst, un peu, peu aggro mid-range, c'est des super match-up pour toi. Et je pense que quand tu vas rencontrer des démonistes Control ou surtout des Prêtres, ce sera pas bien. Bref, sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en passe fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.